Le public est intrigué par votre histoire, Shepard. Kalissa Bensinana al gilani pour Western News. Je vous ai interviewé il y a deux ans, lorsqu'on vous a nommé Spectre. Vous m'avez frappé quand mes questions touchaient juste. Vous auriez une minute. Vous m'avez fait passer pour une traîtresse à la cause terrienne, à la solde du Conseil. Au final, vous m'avez donné tort. Maintenant que vous avez refait surface, vous êtes de nouveau au centre de l'actualité. Je tiens seulement à donner à votre histoire tout l'éclairage qu'elle mérite. D'après nos sources, vous étiez en première ligne lors de la bataille de la Citadelle. Il semble que vos décisions ont lourdement pesé sur le cours des événements. Si nos informations sont justes, vous auriez exigé de l'amiral à qu'il qu appuie le Destiny Sunshine. J'en ai plus qu'assez de vos insinuations douteuses. Je savais que c'était une erreur. Vous croyez pouvoir molester la presse et vous en tirer à bon compte Tu as les images C'est dans la boîte Parfait.